Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors, cette semaine, on va parler un petit peu technique, euh, puisque euh, on est à une semaine des vacances et normalement, euh, vous avez dû ou vous allez signer euh, votre, euh, ce qu'on appelle votre état VS, c'est-à-dire la ventilation de service. Alors, c'est un document euh, qui peut paraître euh, euh, anodin comme ça, mais en fait, c'est un élément qui est super important. Super important, pourquoi ben Parce que c'est sur ce document-là euh, qu'on va pouvoir vérifier euh, si vous avez des heures supplémentaires, si vous avez des pondérations, euh, euh, si vous avez des IMP, euh, enfin tous les éléments qui vont euh, être la base de votre rémunération et des indemnités en plus qu'on peut avoir. Les heures de vaisselle pour les euh, professeurs de sciences euh, doivent apparaître euh, et donc vous devez avoir sur ce document-là tous les éléments qui concernent votre service, c'est-à-dire les classes et les effectifs. Les effectifs, ça a une grande importance, parce que euh, à partir du décret qui est sorti euh, récemment, si vous avez plus de 35 élèves en lycée, euh, eh bien euh, ça veut dire que vous avez droit euh, à de l'argent euh, en plus. Euh, et puis euh, surtout, euh, c'est une couverture juridique, parce que euh, cet état VS, ça signifie que à partir du moment où vous l'avez signé et que vous avez bien vérifié ces éléments-là, eh bien, si vous êtes censé avoir une seconde et que euh, vous n'en avez pas, eh bien, vous êtes juridiquement responsable de cette classe de seconde. Donc, il faut faire très attention parce que s'il y a un souci après coup, eh bien, c'est sur vous que ça peut retomber aussi. Donc, faites très attention et s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à les noter. Alors, normalement, avec le chef d'établissement, ça va bien se passer puisque lui, il n'a aucun intérêt à vous mettre un service qu'il n'a pas. Mais vérifiez bien tous les éléments. Notez en rouge si c'est un document papier ou faites... Euh, modifier si c'est en version numérique euh, ce document pour avoir les bonnes choses. Euh, au cas où il y a véritablement un souci, eh bien vous écrivez sur le document qu'on vous remet euh, j'ai lu. J'ai pris connaissance en mettant la date et vous joignez en agrafant et en demandant une copie à votre secrétaire d'établissement tous les éléments qui ne correspondent pas à la réalité de votre service. C'est véritablement très important. Il en va de vos heures supplémentaires si vous en avez pour être rémunéré. Il en va de vos pondérations et il en va aussi de votre sécurité juridique si vous avez un problème. Le deuxième élément qu'on va aborder, c'est le stage qui va se tenir à la fin du mois de novembre avec la venue de notre nouvelle co-secrétaire générale nationale à Paris, Sophie Vénétité. Et ça concerne militer dans l'établissement, en gros, comment faire et puis comment progresser. Donc non seulement c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le système puisque c'était l'ancienne secrétaire académique du SNES de Versailles, donc une des plus grosses académies de France, donc elle sait très bien ce que ça représente et son expérience elle va vous la faire partager donc si euh, vous êtes dans un établissement, euh, que vous hésitez, que vous avez envie de militer mais que vous ne savez pas trop comment faire, ou si vous êtes déjà S1 et puis que vous voulez aller plus loin et encore progresser, eh bien inscrivez-vous vite à ce stage, euh, vous allez en ligne euh, sur votre euh, sur le site académique pour récupérer l'autorisation d'absence puisqu'il faut la déposer un mois à l'avance et comme il y a les vacances scolaires, c'est la dernière semaine pour déposer pour ce stage. Donc faites-le, c'est très important, ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et avec quelqu'un qui est euh, très dynamique et qui a une très bonne connaissance de ce qu'est un s1 et de comment euh, progresser comment euh, apprendre à militer comment euh, progresser dans le militantisme comment attirer des syndiqués et puis euh, surtout euh, comment améliorer les conditions de travail des collègues dans les établissements au quotidien à bientôt